j'espère que vous allez bien ce mercredi après-midi comme je vous l'avais dit en février je vous fais deux vidéos par semaine sur la chaîne moi aussi, je vais vous parler d'un sujet que j'ai pas l'habitude de traiter sur ma chaîne aujourd'hui on va parler bullet journal mais pas n'importe quel bullet journal puisque c'est le bullet journal de Disney qui est sorti, j'ai été très faible je vous avoue je l'ai acheté et je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler, de vous dire si les 12,95€ qu'il coûte valent le coup. Et vous présenter un petit peu comment est-ce que moi je l'ai agrémenté, décoré, tout ça. Euh. Vous donner mon avis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bullet journal Le bullet journal, c'est un petit peu un carnet de vie qui vous permet de vous organiser sur tout un tas de points. Je n'avais pas de bullet journal jusqu'à présent. J'avais tendance à noter un tout partout, euh, à faire des to-do list, etc. pour m'organiser, tout un tas d'agenda. Du coup, ça se perdait un petit peu partout. Je regardais beaucoup de vidéos sur le sujet et vous voyez ça sur Pinterest passé mais je me disais que c'était pas fait pour moi et quand ils ont sorti la version Disney, je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous je l'ai acheté sur un coup de tête, c'est un 2018 qui est organisé par mois et par semaine je trouve qu'il fait plus fonction d'agenda que de bullet journal et en ça je trouve assez pratique pour les personnes qui vont par exemple en cours qui ont noté leurs devoirs, ou des personnes qui ont des rendez-vous à noter aussi. Il est assez pratique, il n'est pas très gros, il se met dans un sac à main assez easy. Après, c'est plus pour la partie bullet journal en elle-même que je trouve que ça pêche, puisque de ce que j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux, les gens qui font des bullet journal ont pas mal de pages en fait qui sont dédiées aux différents trackers, aux différentes choses qu'ils ont envie de, de surveiller en fait. Et je trouve que c'est un petit peu limité. Donc il y a quelques pages qui sont assignées, par exemple pour les musiques à écouter, les choses à acheter, etc. Mais euh, les pages libres qui vous permettent vraiment de faire ce que vous voulez dans le bullet journal il n'y en a pas tant que ça et au final moi je suis un petit peu restreinte parce que c'est vrai que j'y ai pris goût et que j'ai encore plus envie de faire tout un tas de choses. Moi aussi c'est une bonne initiation au bullet journal dans le sens où en fait euh, vous avez toutes les termes et toutes les choses qui constituent un bullet journal qui sont vraiment bien expliquées et ça c'est bien parce que du coup c'est beaucoup plus facile à comprendre mais du coup ça prend beaucoup de place dans le carnet alors que ça aurait pu être des pages libres qui vous permettraient d'exprimer votre créativité moi je l'ai plutôt bien pimpé et du coup euh, je vais vous montrer tout ça On hein, c'est parti Alors quand on ouvre la première page, c'est une page de garde avec marqué mon bullet journal 2018 j'ai mis une photo de moi, je trouve ça rigolo de pouvoir customiser la première page, donc c'est une photo qui date de la Dapper Day et c'est un moment que j'avais passé avec la Pixie Army que j'avais adoré. J'ai mis une petite tête de Mickey pour customiser le tout et en fait c'est une photo que Betty m'a imprimée. Donc voilà, après ça on tourne et on a la première page bullet journal, pas très intéressante, avec le sommaire, donc comme vous pouvez le voir vous avez une introduction et vous allez voir les illustrations sont par contre. Magnifique. donc là on a la partie légende en fait c'est pour vous repérer dans le bullet journal alors je me suis pas encore bien familiarisée avec ça c'est les codes que vous utilisez par exemple la tâche effectuée elle est barrée etc et vous pouvez en rajouter tout au long de la page petite page de garde, l'index donc là c'est à vous de le remplir avec ce que vous avez mis avec vos pages personnalisées etc moi comme vous pouvez le voir il y a une petite dizaine de pages donc ça j'avoue que j'ai pas vu la différence entre l'index et les bullets, donc j'ai rien mis. Je me suis dit que je customiserais ça par la suite. Vous allez voir qu'il y a pas mal de pages qui sont vides. Donc ça c'est la façon dont normalement on organise un bullet, donc annuel, mensuel, etc. Mais c'est pas vraiment respecté. Par contre je trouve la mise en page absolument magnifique. C'est la partie qui est un peu plus customisable avec les listes. Donc les anniversaires que j'ai pas encore remplis les fêtes à souhaiter alors moi je l'ai mis en tracker pour suivre mes sorties donc là on a toutes les sorties de janvier et j'ai dessiné cette petite roue euh, un petit peu inspiration euh, couleur de la saison où je vais mettre à chaque fois mes sorties du mois ça c'est une liste de films à voir donc je me suis fait une liste de films que j'avais envie de revoir en cette année euh, 2018 et l'idée c'est que quand j'ai vu un film je le colorie d'ailleurs j'ai pas coché mais euh, j'ai regardé le livre de la jungle live récemment qui se trouve ici et vous avez toutes les polices d'écriture sur Pinterest si jamais vous voulez aller voir ça euh, sur mon compte Pinterest d'ailleurs, j'en ai enregistré pas mal donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Musique à écouter j'ai pas encore rempli, livres à lire, alors j'ai beaucoup aimé cette catégorie, vous pouvez faire ce que vous voulez hein, sur les pages mais moi j'ai voulu dessiner un peu ma bibliothèque avec différents titres de livres que j'avais envie de lire ou de relire, ça m'aide notamment pour les Disney books etc. Ensuite on a une autre page qui est bien remplie, donc à gauche on a les citations, j'ai mis les citations que je préférais avec différentes polices là encore, en anglais pour certaines en français pour d'autres, donc là on a des phrases de Walt Disney, là de Pocahontas, du Roi Lion, c'est des phrases qui me touchent en fait, qui ont un sens pour moi. Là par exemple c'est l'écriture de mon chéri qui a écrit sa citation préférée, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et moi ma citation préférée c'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, donc je l'ai mis ici. Et à droite on a donc mes prochains voyages, et en fait l'idée ça va être de résumer en quelques mots ce que je vais faire sur cette étape, j'ai laissé un petit peu de place pour euh, la suite de l'année si jamais il y a d'autres voyages, mais comme vous pouvez le voir bah... Ça fait quand même très court une seule page parce qu'après on part vraiment sur complètement autre chose. Donc là on a la liste de choses à acheter. Moi j'ai juste mis des choses qui étaient vraiment indispensables parce que ma wishlist Disney changeant au fil des semaines j'ai évité de le faire. Et là on a une catégorie mood board que je trouve vraiment géniale. C'est un peu vos inspirations visuelles. Donc j'ai mis plein de petites choses que j'aimais. Un ensemble de couleurs et je sais pas je trouve que ça fait cohérent et j'aime beaucoup. Ensuite, je continue avec mes résolutions de l'année que vous pouvez voir ici qui sont pas spécialement liées à Disney et là budget bon c'est ce que je dois compter donc c'est pas très intéressant pour vous. Challenge sportif et personnel, j'ai rien mis. Et là, alors c'était une page qui me parlait pas du tout, je me souviens absolument pas ce que c'était dessus, mais je l'ai transformé en carnet des petits bonheurs, donc là vous pouvez voir par exemple que euh, j'ai mis le cap des 10 000 au 9 janvier par exemple, ou que j'ai rencontré l'Omorine, ou que j'ai été à Disneyland Paris, et j'essaie de faire une petite mise en page en rapport avec Alice au Pays des Merveilles. Ensuite on a une page vide, que je peux customiser comme je le veux, mon bullet journal, bon jusque là c'était quand même le bullet hein. Et alors là c'est des pages qui sont vides. Donc moi ce que j'ai fait c'est la gestion du poids. Alors comme vous pouvez le voir je l'ai pas encore mis, mais l'idée c'est de faire une petite croix et à droite j'ai mis mes observations pour marquer si j'ai mangé elle-ci ou pas, etc. Et j'ai mis à droite une petite citation que j'aime beaucoup. L'avantage du bullet journal c'est que vous pouvez utiliser plein de stickers, donc moi j'en avais plein dans mon armoire, <rire> et je les ai utilisés du coup. Mes mots de passe à ne pas oublier, comme vous pouvez le voir j'ai pas rempli, mais parce que je savais que j'allais faire cette vidéo. Et ça c'est une idée de mise en page que j'ai eue sur Pinterest, qui est en fait un récapitulatif de toutes les choses que j'aime. Et j'ai fait exprès de laisser des espaces vides comme ça je me suis dit que je pourrais les remplir au fur et à mesure j'ai essayé de dessiner clochettes ici j'ai dessiné une robe que j'adore, mes parfums de glace préférés bon il y a pas mal de bouffe hein, comme vous pouvez le voir voilà donc je vous laisse regarder un petit peu mais c'est vraiment l'une des pages que je préfère on continue du coup avec l'organisation de mon voyage à Walt Disney World alors j'ai pas tout rempli parce que là encore j'ai pas envie que vous sachiez tout je le ferai par la suite mais donc avec chaque jour le parc que je prévois de faire quelques objectifs et là du coup c'est les quelques pages de vide dont je vous parlais qui restent et vous voyez il m'en reste deux doubles pages et après on passe du coup au mois de l'année donc moi je l'ai acquis fin janvier donc du coup j'ai fait exprès de laisser janvier libre comme ça je remplirai en janvier 2019 donc, ça c'est la mise en page des mois et là vous avez du coup les objectifs mais là encore j'aurais aimé qu'il y ait plus de pages savoir combien de thé je bois par semaine ainsi que les repas un peu l6 sachant que le but c'est d'en avoir de plus en plus du coup je vais vous montrer juste les prochaines pages à quoi elles ressemblent pour que vous puissiez un petit peu voir comment niveau déco donc avril mai, juin qui est le mois de mon anniversaire, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre avec quelques jours encore pour janvier et là on arrive à la fin du, du bullet journal et moi j'ai rajouté une petite enveloppe que j'ai mis comme ça donc mes petits papiers et qui me permet de pouvoir stocker des choses au cas où je les oublierai, voilà voilà ma pixie army pour mon avis sur le bullet journal Disney n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez ach acheté ce que vous en pensez si vous avez un bullet journal ou pas d'ailleurs et ce que vous avez mis dedans, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez du mien. Euh, oui, J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour m'encourager. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que la Pixie Army grandit, grandit, grandit. Je ne sais pas jusqu'où elle va aller, mais ça fait plaisir de voir que notre communauté est de plus en plus grande et de plus en plus soudée. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de ma Pixie Army. Je vous aime, mais vous le savez ça, je crois. Bisous, bisous, bisous